salut à toi c'est florian de global Investisseur. alors deuxième partie de mon épisode concernant mes 6 mois de loyer impayé donc si tu n'as pas vu la première vidéo je t'invite à mettre pause et à aller suivre la première vidéo où je t'explique comment euh, ben, j'ai tout simplement perdu 6 mois de loyer impayé à cause d'un mauvais locataire donc avant de commencer ce que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker la vidéo car dès qu'on atteint des 100 abonnés sur la vidéo, YouTube me permet de mettre en avant ma chaîne et ça permet de faire connaître cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Et troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en bas car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors, comment j'ai perdu euh, 6000$ de loyer à cause d'un mauvais locataire Donc, pour te faire un petit euh, résumé de la vidéo précédente, je t'avais expliqué que ben, j'ai acheté un immeuble en 2017 et que j'ai hérité d'un locataire qui s'avérait être mon concierge, qui faisait mes, tous mes travaux, etc. Et malheureusement, euh, il a eu des problèmes de santé qui lui ont fait perdre son travail et c'est la raison pour laquelle il n'arrivait plus à payer son loyer. J'ai quand même essayé de trouver euh, un arrangement avec lui, mais bon, voilà, vu qu'il qu n'arrivait pas à honorer son loyer, tout simplement, j'ai dû euh, en, entreprendre des démarches pour qu'il quitte le logement. Alors, comment ça s'est passé Donc, je t'ai expliqué que euh, bon voilà, j'ai eu quelques signaux de, de sa part, comme quoi il gérait mal son argent, etc. Après, en creusant beaucoup, enfin en creusant davantage, j'ai noté quand même qu'il y avait des problèmes beaucoup plus graves que cela. Euh, et en discutant avec pas mal de personnes de son entourage, il s'avère que euh, le bon monsieur fréquentait une, voilà, une femme qui euh, voit beaucoup d'hommes, si tu vois ce que je veux dire. Et cette femme-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est qu'elle était en relation, enfin, elle connaissait euh, le colocataire, entre guillemets, qui a fait 17 ans de prison. Donc, c'était quelqu'un qu'elle connaissait sans plus. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que vu qu'ils n'arrivaient pas à, payer, à me payer le loyer, ils ont décidé d'héberger cette personne-là. Alors là, ça a été le début des problèmes parce que cette personne-là, comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui a fait 17 ans de prison, c'est quelqu'un de très connu par la police et euh, il en est arrivé aux mains avec, mon, avec mon, mon, enfin, mon, mon ancien locataire et il y a eu des menaces, euh, voilà. il lui a extorqué de l'argent, il, il y avait du trafic de drogue, enfin, voilà. c'était vraiment l'enfer en fait. Et moi, je n'étais pas au courant de 12 ans C'est au bout d'un moment, j'ai mon autre locataire avec qui je m'entends très bien et qui me suit d'ailleurs, donc, euh, donc je te salue, euh, qui m'a appelé et qui me dit bah, « Est-ce que tu es au courant qu'il y a une descente de police dans ton logement ?» Je fais, euh, Non, moi, je n'étais pas au courant, personne m'a appelé. Tu sais, même la police ne m'appelle même pas. Quoi. Genre, les gars, ils débarquent chez moi, ils cassent la porte et ne, ils ne préviennent pas. C'est normal. Donc, euh, il m'informent de ça et euh, du coup euh, voilà ça a été quand même assez compliqué car voilà moi je sentais que les locataires ils se sentaient pas en sécurité et tout donc moi j'ai dû entreprendre des démarches comme je suis dit auprès de la régie du logement donc je suis allé voir la régie du logement je leur ai dit écoutez voilà en plus de ça en plus du fait que le bon monsieur ne paie pas son loyer euh, les autres locataires se sentent pas en sécurité donc il faut vraiment accélérer la procédure pour qu'on le mette dehors alors ça, ça a été fait. En parallèle, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu avec mes locataires et on a vraiment mis la pression à la police. C'est-à-dire, moi, j'appelais le 911 tous les jours. Je suis allé voir le commissaire. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, là, il y a, entre guillemets, un bandit de grand chemin chez moi. Les personnes ne se sentent pas en sécurité. Donc, déjà, il faudrait sécuriser le périmètre de mon immeuble pour que, voilà... Il euh, n'y a pas d'histoire bizarre, enfin, le voisinage, même le voisinage, je ne se sentais pas bien parce qu'il y avait des, des va-et-vient tout le temps et tout. Donc voilà, le, la police a fait la, les mesures nécessaires pour vraiment sécuriser le périmètre. Ensuite, ben, moi j'ai continué à entreprendre les démarches pour euh, faire sortir la personne. Et de par toute la pression qu'on a mis en fait euh, à la police, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, ben, cette personne a été arrêtée. Le soi-disant colocataire a été arrêté. Il a été mis en prison et du coup, moi derrière, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai tout de suite contacté le locataire et je lui ai dit, écoute, on trouve un arrangement pour que tu quittes. Ben, Lui-même, ça l'a arrangé parce qu'il n'en pouvait plus de ce gars-là. lui Même lui, il habitait même plus dans, dans, dans le logement pour te dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, on a signé un papier comme quoi ben, lui il quitte le logement. J'ai ramené mon ami, un, un ami à moi, entrepreneur, qui est une société de déménagement. On a tout sorti, voilà, vous ne voulez rien, on a tout mis dehors devant l'immeuble, débrouillez-vous. Donc, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé avec les meubles, mais... Voilà, en gros, je suis revenu deux jours après, je pense que ça a été pris et j'étais, je sais pas où. On a réglé la situation comme ça. Ce que je vais te dire par là, et les enseignements que moi j'ai tirés, c'est que euh, il faut toujours avoir un fonds de sécurité en immobilier. Ça, c'est radical. Quand je dis que c'est possible de commencer en immobilier en partant de zéro, donc vraiment avec zéro, oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait dans le sens où j'ai commencé à investir et j'avais zéro de côté. Mais au fur et à mesure de ton investissement, ton cash, flow que tu vas gagner, ne gaspille pas dans des sorties, dans des trucs bizarres et tout. Mets le de côté parce que le jour où tu vas avoir un incident, c'est ce montant-là qui va te sortir des problèmes. Si tu as en fonds de, de, de sécurité personnelle que tu peux avoir, voilà, si tu as, je ne sais pas, 2, 3, 000, 5, 000 dollars de côté, que tu mets en fonds d'urgence, c'est quelque chose qui peut venir également t'aider euh, en cas de situation de ce type-là. Euh, deuxième chose aussi que j'ai tiré de, de, de, de cette expérience, c'est que les locataires, ça peut, ça peut être une source de problème externe en fait. Enfin, le problème peut, peut venir... Pas forcément du locataire, mais ça peut venir de, de plus loin. Donc typiquement, il suffit que la personne tombe sur une mauvaise personne comme ça. Bon, J'avoue que là, c'est vraiment de la malchance. en fait. C'est-à-dire le gars il est vraiment tombé sur, la, sur le pire des colocataires. Donc, la probabilité que ça arrive vraiment, c'est très très très minime. Mais même par rapport à ça, il faut que, surtout si tu as un immeuble, que tu établisses des règles. Des règles dans le sens où, avant qu'il y ait un colocataire, dans un de tes logements même si tu as loué le logement d'abord à une personne avant que cette personne prenne un colocataire il doit t'aviser parce que moi c'est l'argument que j'ai sorti en disant bah écoute il euh, y a un colocataire je suis même pas au courant et, il, le mec il doit signer un bail quoi tu vois euh, personne m'a avisé donc c'est ça qui a joué en ma faveur pour justifier la sortie ben, le, tout, tout simplement le fait que ce gars n'a plus le droit de venir dans mon logement parce que si il s'avère qu'il s'approche du logement on appelle la police et il retourne là où il était. Tu vois, donc euh, il faut vraiment établir ces règles-là. Et deuxième chose, enfin euh, troisième chose, pardon, par rapport à tes locataires, enfin, au candidat à la location, c'est que si tu vois que la personne qui veut louer ton logement a des signaux, euh, fin, a des signaux d'alerte en fait par rapport à ses finances personnelles du type. Oui, je suis un bon payeur. Oui, euh, voilà mon ar argent, c'est il n'y a pas de problème en fait, c'est quelqu'un qui se justifie en fait, ce qu'il est un bon payeur. Ça ça veut dire que c'est y a des problèmes, il y a des problèmes. Même si la personne et surtout si la personne en cours de route te dit que voilà, euh, des fois j'ai des problèmes d'argent et tout et tout là, c'est encore pire quoi. C'est encore pire parce que dès que mon locataire là il m'a dit ça, je, je, en fait je voyais le problème venir à, à 10 000 km. Là. parce que quelqu quand quelqu'un te dit ça c'est que vraiment euh, tu vois le boomerang arriver à une vitesse euh, monumentale donc moi j'étais prêt pour ça je, je savais qu'à un moment il allait flancher mais j'imaginais pas que euh, voilà, ça allait se euh, terminer avec des histoires de hors la loi, de drogue, etc quoi. donc ça m'a vraiment un peu euh, surpris, bon ça fait une anecdote à raconter également mais je l'ai quand même bien vécu, je ne je le cache pas, c'est vrai que moi j'étais plus dérangé par, par rapport, j'étais plus préoccupé pour les autres locataires que par le locataire en soi en fait, par le principal concerné. Moi c'était plus le fait que mes autres locataires ne se sentent pas safe dans mon immeuble alors que mon immeuble aujourd'hui, tout le, enfin, ils ont toujours dit qu'ils sont, sont bien dedans, l'endroit il est calme etc, ils sont bien traités, eux aussi me respectent. Voilà, on échange à chaque fois qu'on se voit, bah, on discute et tout, de tout et de rien, voilà. C'est ce genre de relation qu'il faut avoir avec ses locataires. Donc voilà, euh, c'est la fin de ce petit périple, ça s'est très bien passé. Au final, bah, là, on est en cours de rénovation, bon, il, y a des petites, il y a juste des petits travaux à faire, rien de majeur. Il va repartir en location très rapidement et on va toujours maintenir le niveau élevé en termes de rendement. Donc voilà, c'était tout. Si tu as d'autres questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite vraiment à liker la vidéo, à la partager. Euh, voilà, n'oublie pas d'accéder à la masterclass offerte. Tu auras également droit à une session stratégique offerte si tu souhaites, toi aussi, euh, bâtir ton empire immobilier. Moi, je te remercie beaucoup. Euh, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao